Bonjour à tous, je viens à peine de lire un article très intéressant euh, publié sur le site de BFM TV qui nous apprend que, apparemment, euh, François de Rugy aurait l'intention de faire voter un code vestimentaire à l'Assemblée pour apparemment euh, comment dire, mettre en place un ensemble de règles qui, jusqu'ici, dit-il, étaient non écrites. Alors, à ce sujet, euh, je viens de répondre sur le forum euh, de BFM TV, enfin, en commentaire de l'article. Je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que je trouve ça intéressant. Donc deux choses à retenir à l'issue de cet article. La première, c'est qu'il faudrait annuler la sanction à l'encontre de François Ruffin, parce que François de Rugy vient de nous expliquer qu'il n'existait pas de règlement écrit à ce sujet jusque-là. Donc la sanction est discrétionnaire, à minima, et abusive sinon. Et d'ailleurs, pour une assemblée qui vient de voter la loi de confiance dans la vie publique, ça la fout mal d'abuser de son pouvoir moins de six mois après le vote, quand même. Et puis une deuxième chose, c'est que je pense que tous les Français seront heureux d'apprendre que la majorité présidentielle trouve opportun de se faire payer avec de l'argent public pour poser son séant dans l'Assemblée et discuter chiffon. Euh, donc Parce qu'en plus de l'emmener en marche arrière et droit dans le mur, euh, Macron et ses soutiens ont donc également choisi d'accompagner leur mandat, d'accomplir leur mandat, en dirigeant la République en marche vers ses liaux. Donc soyez tranquilles, amis contribuables, hein, rassurez-vous, ça aurait pu être pire. En ce moment, c'est les soldes.